Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog du mois d'avril 2021. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler euh, de ce que moi j'appelle mon déclic, euh, pour euh, vous donner l'inspiration et peut-être vous aider à trouver votre déclic. Et je voulais vous parler donc, bien évidemment dans la continuité de ce déclic, euh, euh, je voulais vous parler tout simplement du pardon. Alors avant qu'on avance un peu plus loin, si jamais vous découvrez cette vidéo sur ma chaîne YouTube et vous ne me connaissez pas encore, eh bien je m'appelle Aurélia Requebuche et je suis thérapeute holistique. J'accompagne les femmes dans leur cheminement spirituel, je les aide à reprendre les rênes de leur vie en les libérant de toutes les causes profondes qui les empêchent d'être elles-mêmes, qui les bloquent. Alors il peut y avoir des TCA, les troubles du comportement alimentaire, ça peut être une image corporelle qui est négative, une image de soi, hein, d'un point de vue plus généraliste, négative. Euh, il peut y avoir aussi des traumatismes du passé, euh, ça peut être les trois en même temps, hein. ils sont souvent d'ailleurs corrélés. Euh, voilà, peu importe le type de blocage, moi mon rôle c'est de vous aider à comprendre, à donner du sens à ce qui se passe dans votre vie, à comprendre le message caché, d'aller un peu plus en profondeur. À vous aider dans toute cette compréhension, on va dire, dans la partie visible de l'iceberg et aussi d'aller un peu en profondeur pour eh bien tout simplement aller libérer la cause de votre mal-être, libérer la racine de tout cela. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder les playlists qui sont consacrées à ces différentes thématiques. Et donc, on revient tout de suite donc, dans le sujet de cette vidéo. Donc, l'objectif de ce vlog, c'est tout simplement vous délivrer et euh, eh bien ce que je peux faire aussi sur moi, mon propre cheminement personnel. Parce que, comme je vous le dis souvent, pour les personnes que j'accompagne en privé, tous les outils que je vous transmets, c'est d'abord des outils que j'ai essayés sur moi euh, et qui ont eu un sens, en tout cas, dans mon propre cheminement personnel spirituel. Donc, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir vous transmettre euh, et que peut-être, en tout cas, c'est l'objectif, qu'avec des résonances, des échos, et peut-être que ça vous parlera, euh, qu'il y aura un mot, euh, un outil, euh, un concept qui vous fera tiens, dis donc, ça, ça me parle vraiment, j'ai vraiment envie de creuser, d'aller un peu plus loin dans, dans, dans ce sujet-là. Donc, c'est vraiment l'objectif de ces vidéos. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires, ça permet bah, de tout simplement soutenir mon travail, puisque vous savez que sur Internet, il y a énormément de contenu, euh, donc c'est bien, mais pour les créateurs de contenu, eh bien, c'est de plus en plus difficile aussi de faire connaître bah, tout simplement son travail. Donc, en réalisant euh, juste le like et le commentaire, eh bien, moi, ça m'aide à être davantage vu sur les réseaux, donc Déjà merci beaucoup pour ça et donc on va passer tout de suite euh, au déclic. Alors pourquoi je voulais vous parler du déclic euh, Parce que souvent j'ai euh, des femmes qui viennent me voir, qui réalisent leur appel libération et puis finalement en fait quand elles prennent conscience que bah, les choses prennent forme et que oui, oui on va, euh, oui oui je vais vous dire ce qui va pas, oui je vais vous dire en fait c'est quoi les cons et oui on va pouvoir les libérer et oui vous allez pouvoir aller mieux. Et bien elle a une forme de d'auto-sabotage de, hein, avec des bénéfices d'ailleurs qui se cachent derrière bien sûr mais de choses qui font que finalement elles ne veulent pas aller si loin. Tout simplement parce que encore une fois, si elles en sont arrivées là, c'est que le mental a protégé, hein, a, a camouflé des choses, a même parfois fait oublier des choses euh, pour se protéger parce que ça faisait mal. Et moi forcément, bah, je vous propose d'aller creuser là où ça fait mal. Donc il faut un pourquoi, hein, des clics pourquoi, peu importe le mot que vous y mettez suffisamment fort qui va nous permettre vraiment d'aller de l'avant et de se dire bah là là j'ai le courage et la détermination pour aller de l'avant, pour aller creuser en profondeur même si ça va faire mal. Euh, je sais que je suis accompagnée dans cette démarche, mais j'ai vraiment besoin de m'en sortir parce que cette balance bénéfice et des avantages au hein, en fait de camoufler un petit peu tout ça, bah, elle est complètement déséquilibrée maintenant. Ma carapace, elle m'a aidé pendant des années, mais arrive un point de rupture où cette carapace, elle n'aide plus du tout et au contraire, elle nous fait nous sentir de plus en plus mal. Et arrivera toujours quelque chose dans votre vie qui fera vous dire, ok, ça c'est mon pourquoi, c'est mon déclic, c'est ce qui me donne euh, l'envie, euh, la foi en fait, c'est ça. C'est la foi en soi, la foi d'avancer parce qu'il y a quelque chose de plus beau qui m'attend. Et je voulais tout simplement vous partager mon déclic parce que bah, peut-être que ça va vous aider aussi à, à comprendre que vous êtes peut-être déjà dans ce déclic. Alors je vous avoue que ce déclic, j'ai pris conscience que ça en a été un après, parce qu'en fait dedans c'était tellement, j'étais tellement bercée par cette énergie en fait qui me poussait vers l'avant qu'à aucun moment j'ai rationalisé, analysé, expliqué que bah oui c'est un déclic. Non pas du tout, je me suis laissée vivre cette expérience sans même réfléchir à tout ça. Ça a été très euh, naturel et spontané. C'est juste que voilà quand on, on est dans le cheminement on regarde toujours de là où on est parti. Il hein, y a cette forme d'introspection euh, où effectivement pour moi ça a été le déclic. Donc mon déclic c'était il y a... 4 ans bientôt euh, je venais d'accoucher de mon petit garçon euh, j'avais passé une grossesse relativement normale peut-être ça ouais, m'a pas des complications mais voilà des, des, des points des, des choses à, à surveiller à valider euh, des petites frayeurs mais comme on a pu euh, tout aussi en vivre durant la grossesse j'ai mené mon projet de grossesse avec euh, ce besoin euh, viscéral de réaliser de vivre en fait un accouchement euh, physiologique naturel c'était comme une évidence pour moi donc j'ai mené euh, à bientôt tout ce projet-là avec mon conjoint, on s'est fait accompagner, on s'est fait aider. Euh, L'accouchement s'est extrêmement bien déroulé, tout comme on l'avait prévu, même encore mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Enfin, c'était vraiment, c'était vraiment génial. Et ça faisait des années que je rêvais d'être maman. Et en fait, euh, bah, le retour à la réalité. Et euh, avec une, un profond désespoir, une profonde dépression, en fait. Je crois qu'on pourrait appeler un chat un chat. Euh, où j'étais tellement mal, j'avais des pensées tellement horribles, des pensées morbides, des pensées horribles, euh, je pensais pas avoir en fait un profil dépressif. Et c'est surtout, c'est que j'avais vécu des choses, pour, pourquoi en fait, pourquoi ça m'arrivait maintenant Alors voilà, on met souvent ça sur le fait des hormones, le baby blues, gna gna gna. Bon, ok, oui, ça c'est sûr, mais pour moi, ce n'est qu'un catalyseur et ça ne vient encore une fois que mettre en lumière, en avant, euh, quelque chose qui était déjà euh, latent. Et ce cocktail d'hormones où justement nous court-circuit toutes nos barrières, toutes nos protections qu'on avait pu avoir avant, et du coup, il n'y a plus ces protections, ces barrières, et on est plongé en plein dans la merde. Hein. Excusez-moi le truc, mais c'est ça. Et là, euh, comment faire pour se débatouiller Parce que. Plus je regardais mon fils, ce tout petit être fallait dont je m'occupe, il fallait que je m'occupe d'un être, que je réponde à ses besoins. Alors qu'en fait, ça faisait des années, ça faisait depuis que je suis née, que euh, j'étais incapable de répondre à mes propres besoins, que je ne les connaissais même pas. Que j'ai passé mon temps, des années, des années à, à vouloir plaire aux autres, à, à, à, à faire correspondre les besoins des autres aux miens, mais sans même plus m'en rendre compte en fait, à hein, jouer au mode caméléon que j'étais incapable de savoir ce qui me rendait heureuse, incapable de connaître mes besoins, que j'étais complètement paumée, je savais pas qui j'étais. Et il fallait en plus que je m'occupe d'un enfant, que, que, que je l'aide à devenir quelqu'un, que je lui puisse lui transmettre des choses. Mais qu'est-ce que j'allais lui transmettre si j'étais même pas capable de le faire pour moi et, et toutes ces pensées qui... C'était juste horrible, je me sentais vraiment pas bien. Euh, à tel point que je me suis dit en fait que ça a été mon déclic. C'est que je peux pas en fait continuer comme ça parce que je vais mal finir. Euh, que maintenant, j'ai un enfant que... Alors oui, hein, il m'a choisi. Il a choisi ses parents. Euh, mais c'est quelque chose qui s'est fait à plusieurs. Et moi aussi, je l'ai fait venir. Moi aussi, je l'ai demandé de venir. Et je sais que c'est pour lui faire vivre des choses. Mais du coup, c'était de ma responsabilité aussi de d'être au bien, de, de, de le mettre dans un environnement qui était euh, suffisamment euh, sécurisant. Hein, tout ce que moi, j'ai pas pu ressentir étant petite. Euh, pour lui permettre de grandir de la meilleure façon qui soit. Et, alors évidemment, je ne me suis pas fait tout ce cheminement le moment venu, évidemment, vous vous doutez bien, encore une fois, c'était vraiment mon analyse après coup, mais ça a été vraiment important pour moi à ce moment-là, et ça s'est fait assez rapidement, finalement. Euh, J'ai eu une longue discussion avec mon cousin, si un jour, euh, Christophe, tu regardes cette vidéo, euh, sache que, voilà, nos discussions m'ont toujours fait beaucoup de bien, forcément, hein, il, il est très spirituel aussi, hein, donc forcément, ça fait toujours écho à, à ce que je peux ressentir, mais... Euh, voilà, ça m'a permis déjà de, de, de pouvoir tout simplement verbaliser, exprimer ce que je ressentais, euh, tout simplement le fait que j'étais mal en fait, que j'étais vraiment pas bien et que, et que plus j'essayais de me procher dans l'avenir et moins je voyais de choses, plus je voyais du noir et plus je me disais « mais c'est inconcevable pour moi euh, de continuer de, dans l'avenir, je me voyais de plus en plus mal en fait, je me suis dit « je ne peux pas vivre toute ma vie comme ça, c'est impossible, je vais je vais me tirer une balle, je, je, c'est pas possible, c'était vraiment... Euh, » Je, je, voilà c'était ce point de rupture c'est je pouvais plus faire comme si de rien n'était je pouvais plus mettre mes œillères je pouvais il fallait que je fasse quelque chose il fallait que je me fasse aider tout simplement parce que j'étais tellement paumée je savais même pas par quoi commencer donc bah je pense que j'ai fait un peu comme tout le monde j'ai dû taper je crois j'ai dû taper à l'époque psy ou quelque chose comme ça par chez moi alors forcément il y a plusieurs noms qui qui, qui tombent et puis bah, une fois qu'on fait une démarche dans le sens de se retrouver, bah, après il y a des synchronicités. Je suis tombée sur le nom d'une personne qui utilisait les fleurs de Bac, elle euh, s'appelle euh, Maude Gratien, elle a écrit un bouquin d'ailleurs à ce sujet. Euh, et elle m'a énormément apporté, énormément aidé, les fleurs de Bac m'ont énormément aidé, euh, surtout au niveau émotionnel en fait, hein, à arrêter de, de, de, à être au moins engluée dedans. Et donc elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup apporté. Et puis encore pareil avec euh, la vie qui fait que bah finalement nos chemins se sont séparés. Et entre temps, j'ai eu les coordonnées d'une autre personne, une thérapeute énergéticienne qui m'a encore plus euh, ouverte. Mais là, d'un point de vue spirituel, j'ai compris énormément de choses. Euh, elle a pu mettre le doigt sur bah, tous mes traumatismes du passé. En fait, hein. elle savait où appuyer. Elle savait quelles étaient les, les choses qui s'étaient passées pour moi. Donc tout est remonté à la surface, donc une énorme vague comme ça. Euh, donc ça n'a pas été évident. Hein, forcément, quand on apprend des choses qu'on a oubliées depuis 20 ans, euh, ça fait mal, euh, ça c'est clair. Mais même si ça faisait mal sur le moment, j'étais tellement dans un processus de reconnexion et de guérison que ça valait largement le coup. Et c'est surtout, c'est que j'avais enfin une vision à long terme, j'avais enfin une image de mon avenir. Et même avec mon fils, tout ce que j'ai pu apprendre, ne serait-ce qu'au niveau des émotions, euh, ça a pu, euh, le mot qui vient, c'est vraiment infuser à travers moi pour véritablement transmettre une démarche. C'est au-delà de transmettre des valeurs, c'est c'est transmettre une, une façon d'être euh, à mon fils qui est toujours dans, euh, pour moi dans, dans la recherche de comprendre, dans l'introspection, dans cette recherche d'évolution et de toujours se remettre en question qu'on a des acquis mais qui peuvent changer et de toujours être dans cette capacité d'évolution. Euh, bon, je m'éclaire un peu du sujet mais je, je, vous dé, je, je me dévoile tel que j'ai envie de, de vous partager les choses. C'est juste que pour vous dire que euh, c'est, encore une fois je l'ai compris après, mais c'est important d'avoir un pourquoi suffisamment fort. Mon pourquoi ça a été mon fils, euh, c'est souvent le cas pour les mamans, mais c'est encore pas du tout une obligation, ça dépend vraiment des personnes. Euh, le fait est que moi ça a été mon fils parce que bah, voilà, c'était je ne pouvais pas m'occuper de lui si je n'étais pas capable de m'occuper de moi en fait. Donc j'ai plus eu le choix. J'ai vraiment plus le choix et ce côté hormonal, en fait, a fait que je m'en suis pris plein la tronche et que je n'avais pas le choix. En fait, c'était c'était une obligation. Et à partir du moment où j'ai commencé, bah après, voilà, ça a été euh, l'effet boule de neige et j'ai fait euh, plein de choses. J'ai continué et c'est aussi ce qui m'a permis bien de de de... de de mettre à profit tout ce que j'avais pu apprendre dans cette méthode justement que je propose lors des accompagnements personnalisés, de continuer à me former, c'est aussi ce qui m'a permis justement de développer hein, mon plein potentiel, alors j'en suis encore loin du plein potentiel bien évidemment, mais c'est ce qui m'a vraiment donné l'impulsion en fait pour pouvoir transmettre aussi euh, bah, tout simplement qui j'étais, ma propre lumière et aider des femmes qui euh, avaient euh, les mêmes résonances, hein, parce qu'on attire toujours les personnes qu'on est capable d'aider, et il y a toujours des similitudes dans nos histoires. Donc euh, voilà, je voulais vous parler de ce déclic, de ce pourquoi. Euh, ne culpabilisez pas si euh, vous ne vous aidez, faites pas aider tout de suite. C'est parce que peut-être que vous n'avez pas encore connecté, vous n'êtes peut-être pas pris encore conscience pleinement du bénéfice que vous pourriez en retirer, c'est-à-dire que... bah cette carapace qui vous protège, elle vous procure peut-être encore plus de bénéfices que le fait d'aller creuser en profondeur. Et ça, c'est OK. Et chacun le fera au moment qui lui est juste. Donc, pas d'inquiétude. Un jour viendra un moment où ce sera justement, où il y aura ce point de rupture où la balance hop, passera de l'autre côté. Et c'est là où vous allez pouvoir rechercher, demander de l'aide. Parce que je peux vous assurer qu'on ne peut pas y arriver seul. On peut faire des choses seul. Mais au bout d'un moment, on a besoin vraiment d'aide. Donc, pas d'inquiétude. Ce déclic, vous l'aurez. Euh, Prenez le temps, soyez juste connectés à des pourquoi, qu'est-ce qui vous fait vrai? qu'est-ce que vous avez envie si vous y arrivez. Et vous verrez que les choses se feront d'elles-mêmes. Alors du coup, on continue de ce déclic euh, par rapport à cette recherche d'évolution et de compréhension de soi. Euh, je vous avais parlé le mois dernier d'un nouveau jeu, un nouveau coaching que je réalise tous les mois sur mon groupe privé. Alors ce mois-ci, ce qui est ressorti comme thématique, alors c'était très rigolo parce que c'était pile poil les thématiques que j'étais en train de travailler avec une thérapeute, donc pour moi, hein, d'un point de vue perso. Donc à savoir Féminin Sacré... Euh blessure de trahison, colère il y avait du chakra racine, enfin voilà il y avait pas mal de choses comme ça euh, c'est quelque chose que moi j'ai travaillé en, avec une thérapeute en région parisienne qui fait de la communication profonde assistée où elle parle avec votre âme et euh, c'était euh, voilà ce qui était ressorti pour moi comme thématique c'était une blessure du féminin sacré en lien avec ma grand-mère donc j'ai fait tout un travail sur ce sujet là donc c'était assez intéressant, je sais que le féminin sacré, euh, on en parle beaucoup, donc on en a parlé durant tout le mois si ça vous intéresse, les, les, les vidéos seront toujours disponibles, hein. il suffit de vous inscrire au groupe privé d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description euh, et donc, ça permet, bah, euh, voilà, le féminin sacré, c'est plein de thématiques euh, très différentes. Mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Euh, la pleine lune, là, la, la guidance que j'ai pu faire, et eh bien, il y a des choses en lien avec le féminin sacré. Encore une fois, donc, c'est vraiment cette connexion à l'intuition, aux émotions. Euh, donc, c'est un sujet qui est très intéressant et je pense m'y intéresser de plus en plus euh, sur ce sujet pour pouvoir peut-être vous proposer des choses euh, en plus dans les accompagnements ou sous forme de programmes en ligne. Pour le moment, je suis restée sur la thématique du pardon. C'est quelque chose que je maîtrise bien. Hein. Forcément, j'ai eu à le faire. Comme je vous ai parlé de déclic et de traumatisme, etc. C'est un processus que j'ai, euh, sur lequel j'ai cheminé, que peut-être potentiellement je chemine toujours. En tout cas, j'ai la sensation d'être arrivée quasiment au bout. Mais peut-être que j'ai tant conscience qu'il y a encore d'autres étapes. Hein. Ça, on verra. Euh, mais en tout cas, c'est un cheminement pour moi qui a été important. Pourquoi Parce que euh, c'est surtout qu'il est très galvaudé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'idées reçues sur ce pardon. Euh, on se demande souvent comment est-ce qu'on peut faire pour euh, bah, tout simplement pardonner aux autres, euh, alors qu'en fait la première étape c'est pardonner à soi-même. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a une situation qui nous fait souffrir, euh, on sait très bien que ça nous maintient dans le passé, ça nous empêche d'être dans le pressant, mais en fait il y a tellement de Colère contre la personne qui a pu nous faire du mal qu'on n'arrive pas à dépasser ça et on se dit il faut pardonner il faut pardonner parce qu'on nous dit que pardonner bah, c'est rester dans le passé ça nous empêche d'avancer et puis concrètement euh, lui il s'en fout hein, que vous pardonniez ou pas ça change pas sa vie donc en fait c'est encore une fois c'est que vous par rapport à vous même ça ne fait que vous bloquez vous hein. euh, donc de prendre cette décision ça peut être difficile mais euh, ce qu'on vous dit pas c'est que vous ne pouvez pas pardonner à l'autre si vous ne vous êtes pas pardonné à vous même c'est euh, un passage obligé et si vous pensez avoir pardonné à l'autre euh, alors qu'à vous-même vous êtes toujours en colère, pardonné, et eh bien vous pouvez être sûr que le pardon à l'autre il n'est pas réellement juste. Il y a toujours, il est toujours euh, tapissé par peut-être euh, une forme de fierté euh, ou de la colère ou euh, un désir de vengeance. Il y a vraiment cette, ce passage obligé, c'est le pardon à soi. Le pardon c'est un acte d'amour et vous ne pouvez pas offrir de l'amour à quelqu'un qui plus est, qui vous a fait du mal si vous n'avez déjà pas réglé ce, ce, ce, cette notion, enfin si vous n'êtes pas capable de vous donner de l'amour à vous-même. Donc c'est pour ça que j'ai voulu et eh bien vous proposer finalement un, un programme Alors c'est avec les packs éveil de soir, j'en avais déjà parlé, donc j'ai fusionné euh, le pack euh, axé sur l'énergie, sur la libération énergétique et je l'ai fusionné avec euh, ce petit programme sur le pardon euh, donc il y a 5 modules il y a 13 vidéos, vous avez des méditations guidées, vous avez donc des exercices après chaque étape, en fait vous avez une mise en pratique pour vivre cette étape pour justement vous amener, vous faire cheminer sur, euh, sur ce chemin du pardon tout simplement pour que vous puissiez être beaucoup plus apaisé, que vous puissiez euh, enfin lâcher ce bâton. Hein, c'est Pour moi cette image c'est vraiment euh, quand on ne pardonne pas, quand on est toujours en enfermé dans le, dans le passé, c'est en fait c'est nous hein, qui avons ce, ce, ces chardons ardents dans les mains et c'est nous qui nous brûlons. Donc là l'objectif c'est de lâcher les charbons et les charbons ouais les charbons, et, et de tourner la page en fait, de continuer d'avancer. Hein, l'objectif c'est pas de supprimer le chapitre parce qu'il fait partie de votre vie, c'est juste d'écrire le mot fin et de tourner la page et d'avancer. Donc c'est vraiment l'objectif avec ce programme, je vous mettrai le lien aussi dans la description, euh, de vraiment vous permettre de, de, de pouvoir ressentir ce pardon à vous-même, de euh, de vraiment pouvoir faire les étapes dans l'ordre, euh, en prenant le temps de faire toutes les étapes, parce que si vous vous restez focalisé sur cette idée il faut pardonner à l'autre, il faut pardonner à l'autre ben en fait vous grillez des étapes et ce sera jamais réellement le cas euh, et donc je sais qu'il y a beaucoup beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de personnes qui, qui zappent des étapes et qui se disent que du coup, le pardon, ils pourront jamais pardonner, que c'est impossible à faire, etc. Et c'est dommage parce qu'elles se privent vraiment de très très belles choses dans leur vie. Donc, j'ai vraiment envie de pouvoir vous offrir euh, cela. Donc, euh, voilà. Du coup, il est tout nouveau. Euh, vous retrouverez le lien dans la vidéo. Si vous avez des questions à ce sujet, euh, vous pouvez bien sûr me les laisser en commentaire et j'y répondrai. Mais voilà, je vous laisse aller regarder le contenu, de toute façon je vous l'ai rapidement décrit ici. Euh, et puis euh, euh, réservez du coup euh, votre adhésion euh, au programme, donc c'est un accès à vie bien évidemment, vous pouvez télécharger les méditations pour pouvoir les écouter à tout moment. Voilà ce que je voulais vous dire du coup bah, pour aujourd'hui. Euh... On va passer du coup directement à la guidance, comme vous le savez tous les mois je vous propose une guidance générale, une guidance à choix, vous choisissez l'un des trois tas, soit vous avez une question, soit vous avez besoin juste d'une guidance générale sur euh, les tendances énergétiques de votre mois de mai. Euh, donc on va enchaîner avec cette guidance et euh, ensuite on va réaliser une méditation, une méditation euh, d'ancrage, euh, voilà ça m'est venu comme ça, j'avais envie de proposer une méditation d'ancrage. Avec une méditation qui m'a été euh, transmise lors de ma formation en libération karmique. Donc c'est pas moi qui l'ai créée, elle vient pas de moi, euh, voilà il faut que vous le sachiez. Mais je la trouve extrêmement bien. Euh, c'est ce qui moi m'a permis vraiment de, de bien ressentir cet ancrage et de pouvoir l'activer euh, juste avec des mots en fait par la suite. Et donc ça c'est super puissant. Euh, donc voilà c'est une méditation qui est très très forte. Et puis on finira évidemment avec le mantra pour le mois de mai. À tout de suite pour la guidance. Alors c'est parti pour la guidance pour le mois de mai, euh, donc euh, je vais vous montrer trois bracelets, euh, ce sont mes bracelets tout simplement de bracelets des pierres euh, pour que vous puissiez choisir quel est le bracelet, quelles sont les pierres qui vous attirent le plus pour pouvoir choisir tout simplement votre tas, votre guidance pour ce mois de mai 2021. Vous allez évidemment, comme d'habitude, je le répéterai pas, mais prendre ce qui va résonner pour vous. Il s'agit malgré tout d'une guidance généraliste, donc voyez comment cela peut s'appliquer à votre vie. Si vous avez besoin de guidance personnalisée, avec une question bien précise, je vous invite à me contacter pour commander directement votre guidance personnalisée. Donc ici, on va rester évidemment généraliste, mais en général, ça parle Assez bien, vous pourrez revenir en plus durant le mois euh, pour tout simplement voir si vous voyez des correspondances dans ce qui a pu se passer ou ce qui est en train de se passer ou tout simplement si vous avez d'autres questions et s'il y a d'autres pierres, d'autres tas en fait qui vous appellent. Donc soit vous vous laissez porter par quelque chose euh, de généraliste par rapport à votre mois de mai, par quelles énergies vous allez être bercé. ce qu'on vous invite à faire, à travailler peut-être. Soit vous avez une question euh, bien précise, encore une fois, donc ça c'est vous qui choisissez. Alors, les trois pierres que je vous propose, donc les trois euh, bracelets que je vous propose. Alors, euh, on a celui-ci qui sera, allez hop, qui sera le premier, j'ai envie de soit le premier. On a celui-ci qui sera le deuxième et le troisième. Alors ici, ce sont des agates de différentes couleurs. Ici, on a euh, de la tourmaline noire. Et ici, j'ai peur de dire une bêtise. Euh, je... Ça fait longtemps que je l'ai, celui-ci. Euh, je, su... je ne suis pas sûre de me souvenir du nom de la pierre. Mais c'est une pierre qui euh, facilite la concentration, qui permet de dissiper le brouillard euh, dans sa tête. Donc autant vous dire que j'en ai bien besoin. Parce que moi aussi, j'ai un mental qui est très très fort. Euh... Bref, petit aparté, donc premier tas, première guidance, deuxième tas, deuxième guidance, troisième tas, troisième guidance. Et donc je vous dis à tout de suite pour euh, donc, le premier tas. Alors, donc nous voici dans euh, la première guidance avec euh, pour, pour les personnes pardon, qui auront choisi euh, ce bracelet, ces pierres-ci. Donc on va commencer avec le tirage des tarots généralistes et puis si besoin on viendra préciser les choses. Alors, s'il vous plaît, me dites quelles sont les énergies pour le mois de mai, pour les personnes qui auront choisi euh, ce tas-là, pour les personnes qui auront cette vidéo, quelles sont les énergies par lesquelles elles vont être bercées, quels sont les messages qu'on peut leur apporter. Ok, alors déjà, ça fait un peu beaucoup de cartes, alors je crois qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Sont retournés dans le paquet, donc il y a eu celle-ci et celle-ci. Ok, déjà, ok. Alors, déjà, vous avez euh, donc le 6 d'épée, le 10 d'épée. Et le 4 d'épée, alors je ne sais pas ce qui va se passer pour vous au mois de mai, encore une fois je ne suis pas me voyante, mais vous avez quand même que des cartes d'épée, les cartes d'épée c'est des cartes de vérité, ça tranche, ça peut être un peu cinglant, mais il y a une notion de euh, d'intelligence froide, de, de raisonnement, de, voilà, de vérité, euh, alors... Soit vous allez sortir de quelque chose, soit il y a quelque chose qui vous êtes en train de sortir de quelque chose et vous serez déjà dans une période de guérison au mois de mai. Soit il y a un cycle qui se termine pendant le mois de mai et vous finissez sur de la guérison. Euh, mais c est, c est... je pense qu'il a dû se passer des choses difficiles pour vous, mais là on vous dit que vous êtes en train d'en sortir. Je, je vous ferai l'interprétation totale après, mais déjà les premières cartes elles vous disent ça. Et en plus, en dos de deck, on a le chevalier de coupe, donc c'est une communication, une déclaration d'amour, communication sincère, c'est en lien avec les sentiments. Euh, donc il euh, y a euh, quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose, de, euh, quelque chose qui se clarifie en tout cas au niveau des sentiments, quelque chose de sincère. Euh, alors on va venir préciser les cas. Alors, qu'est-ce qu qu'on peut dire de plus Alors, compromis sur les 10 d'épée voilà okay. bon très bien ouverture donc on, on est vraiment comme je vous disais sur la fin 10 d'épée c'est une fin de cycle hein. des, des souffrances qui se terminent et en plus en dessous on a la carte de l'ouverture alors comment vous dire que les cartes euh, disent la même chose et 4 d'épée et sur 4 d'épée, on a la chance. Donc, voilà, je vous dis, vous, vous, peut-être que vous avez traversé une période difficile. Peut-être que ça va être encore le cas un peu au mois de mai, mais vous allez vraiment en sortir. Et c'est ce qui se passe, hein, ce, ce temps de repos, cette guérison profonde qui arrive, c'est vraiment une chance pour vous. Hein. Et en plus, en d'autres decks, vous avez le miroir magique. Donc, on vous dit qu'il y a une protection divine, que vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas peur. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Donc, de très belles cartes. Alors... Du coup sur euh, compromis VP, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ah. Alors la papesse, ok, sagesse profonde, très bien. Il y a de la, une notion d'illumination une guérison profonde, hein, ici. Alors, sur 10 d'épée et ouverture. Un as de bâton. Donc, on reprend son pouvoir et on agit Sur 4 d'épée et la chance. Oula Alors, pour le coup, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais les cartes sont très très belles. Alors, je vais les garder. On a beaucoup euh, d'arcades majeures, pour le coup. Hop, on va se décaler un petit peu. Tac et euh, en dos de deck, on a un œuf de coupe. Donc, œuf de coupe, c'est la carte euh, du cadeau, du souhait exaucé, de l'espoir. Donc, encore en lien ici avec la chance. Ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Euh, on a cette notion ici d'ouverture. Donc, de très belles cartes. Hein de très belles cartes. Euh... Qu'est-ce qui va se passer au niveau énergétique pour les personnes que l'on choisit pour le du mois de mai. Ok. <rire> Alors, je rigole parce qu'en dos de deck, on a encore une fois ici la protection. Donc, vous, vous êtes vraiment, vraiment protégé. Hein. Peut difficilement faire plus protégé. Alors au niveau énergétique, ce qui se passe pour vous On nous parle de passé, on nous parle de la blessure de trahison. Donc, est-ce que c'est ça justement Est-ce que vous avez été trahi et vous êtes sur quelque chose qui se termine en lien avec une blessure de trahison, quelque chose du passé On parle de dispersion d'énergie, donc ça a pu vous fatiguer. Hein euh, toute, euh, toute cette blessure de trahison, ces énergies-là, ça a pu vraiment vous disperser. Mais on vous dit, hein, vous êtes protégé, vous arrivez sur la fin, vous arrivez sur une guérison, sur quelque chose. Donc, même si au niveau énergétique, ça peut être encore un peu difficile, euh, tout ça, c'est en train de vous en train de, de quitter cela, hein. de toute façon, on le voit tout de suite avec le 6 d'épée. Ok, euh... celle-ci. Alors, euh, quel est le conseil de la main des personnes qui verront cette vidéo? Donc, pour le mois de mai 2021, c'est important à ce tirage, le conseil peut leur donner. Pas de conseil ah, ouais. Alors le conseil c'est de vibrer, tout simplement, de ressentir votre ancrage. Alors. J'adore quand ils me font ça. Euh, je vous fais la méditation de l'ancrage, hein, après. Donc, je vous encourage à écouter la méditation qui va suivre. Hein. Après, les guidances, c'est une méditation d'ancrage. Hein. Et l'ancrage, c'est la connexion à la terre, mais aussi au ciel. Hein. Donc là, pour le coup, euh, ici, vous, cette méditation, elle est vraiment pour vous. Hein. Et en dos de deck, on a écouté son cœur. Hein. Donc, on est encore dans cette notion, de avec le chevalier de coupe, hein, d'être sincère et vraiment de se laisser euh, guider par, euh, par son cœur. Donc... Euh, voilà. Belle carte aussi. Alors je vais faire l'interprétation puis après je vais voir s'il y a besoin de compléter et si et si on, on, on a une mission, si vous avez une mission peut-être à réaliser donc pour le mois de mai on, on va voir. Alors du coup. Je vous disais ici, donc vous commencez par un 6 d'épée. Donc, comme je vous disais, soit vous êtes en train d'évoluer au niveau de vos de vos idées. Et euh, vous êtes toujours dans des énergies de trahison, avec des choses en lien avec le passé. Euh, mais vous êtes en train de quitter une situation. Le 6 d'épée, c'est aussi quitter une situation. On évolue. En plus, il y a une notion de compromis. Alors, est-ce que pour certains, il y a des décisions de, de justice Vous négociez, des conciliations qui fait que du coup, chacun évolue au niveau de ses idées. Hein, ben, on arrête de rester campé sur ses décisions pour pouvoir avancer, quitter une situation dans lesquelles on était trahi, on se faisait du mal, on avait nos énergies qui se dispersaient, pour aller de l'avant. Donc il y a une forme vraiment de, de compromis, de négociation, de conciliation, et donc c'est génial parce que en plus, ici on a donc cet arcane majeur, la papesse, et la papesse c'est euh, la révélation, la guérison, l'illumination, c'est l'espace intérieur, c'est votre sagesse, votre intuition vraiment profonde. Donc là on vous dit vraiment que vous allez plonger dans votre espace sacré, là où réside la clé de votre guérison. Et on a ici aussi ce 4 d'épée qui symbolise encore une fois aussi, cette pause, cette réflexion et la guérison. Donc, euh encore une fois, dans le sens aussi d'écouter son cœur, il y a des choses que vous savez, que peut-être du coup, vous allez être plus dans une forme de compromis juste parce que vous avez envie de quitter une situation. C'est comme ce que je disais tout à l'heure avec le pardon, euh, ça ne fait du mal qu'à vous. Et donc à un moment donné, on se connecte à soi, on est dans la guérison, l'illumination, son espace intérieur. On a beaucoup plus de sagesse. On arrive à être dans une forme de compromis pour pouvoir quitter une situation. Et basta en fait, et évoluer au niveau des idées. Et cette idée est confortée par ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, comme je vous disais, c'est une fin de cycle. C'est des souffrances qui se terminent, il y a une notion de deuil forcément, mais on quitte une situation encore une fois. Donc là, vous évoluez, vous quittez une situation et on vous dit bien que là, c'est la fin. Il y a une scission et en plus, c'est la fin de quelque chose. Et tout c'est derrière, vous avez la carte de l'ouverture avec une porte qui s'ouvre et une clé. Donc si c'est pas formidable comme. comme C'est même pas une métaphore, là, c'est un dialogue. Clairement, les cartes elles vous disent clairement que euh, soit. Ça, alors, toujours pareil, hein, la temporalité c'est difficile, je peux pas vous dire quand est-ce que ce sera au mois de mai, mais encore une fois, il euh, y a de très belles choses qui vont se passer pour vous. Vous êtes dans l'ouverture de quelque chose de nouveau. Et en plus on finit avec un as de bâton et l'as de bâton, c'est la passion, c'est des énergies d'action, de création, c'est l'instinct encore une fois, euh, c'est écouter son intuition et agir. Hein. Il y a de l'amour, il y a de la passion, C'est aussi, euh, ça peut aussi symboliser la sexualité, mais on est dans un, dans un feu intérieur, une création, une passion et on est dans l'action et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc euh, cette, ce cycle, ces souffrances qui se terminent vous permettent d'être beaucoup plus ouvert par rapport à votre passion intérieure, votre feu intérieur pour pouvoir agir. Ensuite ici, euh, le 4 d'épée, donc la pause, la réflexion, on prend soin de soi, on guérit, c'est une véritable chance. Et alors ici, donc, toutes ces cartes qui sont tombées, donc on a ici l'étoile hein, qui nous symbolise bien évidemment bah, l'espoir, hein, tout simplement l'espoir, alors le diable ici euh, peut-être que justement vous êtes en train de guérir par rapport à des peurs des doutes, des parts d'ombre, euh, des choses qui sont montées à la surface peut-être en lien avec ces énergies de trahison ici et ce passé euh, donc peut-être que c'est ça qui veut, euh, qu'ils que, qu veulent vous symboliser avec la carte du diable mais le diable c'est aussi la tentation le fantasme, les pulsions, les secrets en lien avec la sexualité aussi donc il y a peut-être aussi cette forme d'ouverture un peu plus profonde sur vos propres euh, démons intérieurs sur euh, vos propres pulsions et fantasmes, hein, peut-être une meilleure connexion à la sexualité et de quitter finalement cette notion d'obscurité et de mettre cette forme de pulsion et de et de passion et de créativité un peu comme ici, à la lumière, hein, avec ce soleil ici. De, euh, de, de, de voir ça plutôt d'un point de vue positif, comment est-ce que vous pouvez transmuter justement ce côté peut-être un peu sombre euh, en lumière donc juste d'être dans l'accueil de ces parts d'ombre, c'est ce qui, dans cette période de guérison, cette pause, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est une réelle chance, ça va... il y a vraiment cette notion d'espoir ici, on a ici l'empereur, l'empereur c'est l'autorité, hein, une autorité euh, euh, naturelle, une forme de, de, de, de souveraineté, euh, c'est vraiment d'incarner sa souveraineté, euh, ne pas euh, se limiter, c'est reprendre possession de ses pleins pouvoirs, et, euh, et être à sa juste place, donc aussi ici dans cette notion avec Sodia par exemple, de reprendre votre votre votre pouvoir sur vos pulsions non plus, ce ne sera plus vos pulsions ce diable hein, en fait qui vous manipule qui vous fait tenter et faire entre guillemets n'importe quoi, c'est vous qui reprenez une autorité encore une fois c'est naturel, il n'y a aucune notion de contrainte ici mais une autorité naturelle parce que maintenant vous êtes connecté peut-être oh, peut-être plus connecté au yin à cette sagesse profonde, à cette guérison, à cette illumination il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous ça vous permet de comprendre les choses beaucoup plus euh, intuitivement et de les mettre plus en lumière et donc encore une fois c'est une chance, un espoir, c'est très beau. Euh, et euh, pour finir, sur le euh, 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est oui, c'était une situation pesante. Il euh, y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Il y a une notion de travail, de responsabilité. Donc, euh, c'est pas un petit truc qui vous est arrivé. Si vous avez tiré, enfin euh, choisi sa ce, guidance. Euh, voilà, c'est pas une petite trahison, c'est pas une petite situation. Apparemment, c'est quelque chose qui était très lourd, très pesant à faire. Mais en tout cas, là, on vous dit bien que vous êtes sur la fin. Il y a quelque chose vraiment qui se décante. Et encore une fois, vous avez deux cartes de protection ici. Ici, encore une fois, la carte de l'espoir du cadeau enfin voilà il y a quand même de très belles choses qui arrivent euh, alors on va peut-être juste finir parce que du coup le tirage est beau et je pense pas qu'il y ait besoin de rajouter grand chose juste demander pour les personnes qui auront donc euh, choisi ce, ce, cette guidance là pour le mois de mai 2021 est-ce qu'il y a une mission euh, à proprement parler qu'on qu on leur invite à faire qu est que, quelle est leur mission qu'est-ce qu'on leur invite à, à réaliser pour le mois de mai alors j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties je sais pas du coup si je les prends toutes parce que J'en ai trop comme ça, c'est un peu euh, le brouillard. Alors, je vais rebattre les cartes. Donc, est-ce que je peux avoir juste une carte, une mission Qu'est-ce qu'on. Ok. Alors. Euh, J'ai la carte aide d'une personne. Alors soit c'est vous qui allez aider une personne, soit il y a une personne justement qui va vous aider peut-être à réaliser tout ça. À réaliser justement qu'il va falloir évoluer au niveau de ces idées. réaliser qu'il y a ce, cette forme de compromis. Peut-être qu'on va vous aider justement là-dedans. Ou encore une fois, si c'est une mission pour vous, peut-être qu'on vous dit que euh, c'est aussi dans euh, transmettre peut-être des choses, aider d'autres personnes, que vous allez pouvoir être dans cette ouverture. Mais je l'aurais plutôt vu par euh, quelqu'un qui va vous aider. Et en dos de deck, j'ai événements imprévus et défis. Euh, donc euh, voilà, pour moi, c'est juste symboliser que oui, il peut y avoir des choses encore imprévues. Ça peut être encore euh, cette fin de cycle, ça peut être à la fin du mois de mai. Il y a peut-être encore une situation qui est un peu lourde et pesante. Encore une fois, il y a encore des défis. Néanmoins vous allez recevoir l'aide d'une personne pour réaliser bah, cette chance, cette ouverture. Enfin, voilà, je ne vais pas vous refaire tout le chemin de hein, vous avez compris. Voilà, donc une très belle guidance pour vous. Je m'arrête ici parce que je pense qu'il n'y a rien besoin de plus à dire. Je vous retrouve du coup tout de suite pour la méditation de l'ancrage parce qu'encore une fois, le conseil de votre âme, c'est ça, c'est de vibrer. Donc, je vous dis à tout de suite pour la méditation. Alors, nous voici ici pour la guidance du tas numéro 2 pour les personnes qui auront choisi donc, le bracelet en tourmaline noire. Alors, je mets le bracelet juste ici et on va démarrer donc avec les tarots. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages énergétiques pour la personne qui auront cette vidéo pour leur mois de mai 2021 Quels sont les messages énergétiques alors je vais prendre ces deux là en même temps celle-ci c'est la première et hop oh, j'en ai deux qui sont tombées donc comme ça on va faire un tirage en trois colonnes ok alors déjà vous avez deux arcanes majeurs en début donc un mois important et puis bah, évidemment tant qu'à faire en dodo de deck l'impératrice donc un autre arcane majeur euh, alors pour vous un mois important. Alors ça veut pas dire que les autres c'est pas un mois important. Hein. Encore une fois c'est juste qu'il va passer se passer des paliers très forts dans votre dans votre évolution, dans votre vie, tout simplement. L'impératrice, c'est la créativité, le développement naturel, l'abondance, la maîtrise de soi, c'est être une reine, ça peut aussi exprimer hein, la, une certaine froideur, mais voilà, c'est une reine, euh, elle exprime son potentiel créateur, euh, elle est dans l'authenticité, Elle c'est est quelque chose de naturel, elle est dans l'abondance, elle est dans la maîtrise de soi, de ses émotions, de ses sentiments, donc c'est une très belle carte et puis ensuite on va quand même sur le monde, hein. le monde c'est l'accomplissement, hein. c'est quelque chose qui, qui se termine mais avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail de quelque chose. Euh, ensuite l'hérophante c'est euh, alors sur le tarot de Marseille, ça va être le pape. Euh, donc là c'est ça peut symboliser les contrats d'âme, ça peut symboliser la tradition, le secret, l'éducation. Il y a aussi, ça symbolise aussi comme la papesse forcément la sagesse, mais aussi l'harmonie. Mais voilà, le pape, c'est plus dans cette notion euh, de, de tradition, d'éducation, de choses qu'on peut transformer. Et il y a aussi une notion de secret et donc c'est aussi la carte des contre-dames euh, donc associé au chevalier d'épée alors ce chevalier d'épée, il va nous dire euh, d'écouter nos guides, de se connecter à notre spiritualité profonde. Il y a aussi la notion de rapidité. Donc en lien avec ce pape, c'est vraiment euh, d'être dans plus de connexion au niveau justement de cette sagesse spirituelle profonde, peut-être d'écrit de, de, anciens, d'une forme de, de, de trahison, de quelque chose vraiment de profond qui se transmet. Euh, et ensuite ici, on termine sur un 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est la carte du courage, c'est faire face à un problème. Euh, ça peut aussi symboliser les trahisons, mais quoi qu'il arrive, on avance et on fait face. Et en plus, on a le 8 de coupe ici. Donc, le 8 de coupe, c'est le manque, le recul à prendre, la distance, la distance géographique. Euh, donc, peut-être que justement, il y a eu un problème, que vous avez eu beaucoup de courage, vous y avez fait face. Et maintenant, il est temps de prendre du recul par rapport à ce, cette trahison, par rapport à ce problème, euh, de vraiment de, de mettre de la distance et peut-être justement en étant connecté à, cette, à ce pape, à une sagesse, une harmonie profonde. Euh, ou alors tout simplement c'est en lien avec une trahison dans un contrat d'âme, je ne sais pas. Mais on a quand même ce, cette carte du monde qui, qui, qui est positive. Donc on va préciser les cartes, on va voir ce qu'il dit pour peaufiner le tirage. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le monde encore la quinte de la distance. Alors, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas tout de suite, que vous êtes à distance de cet aboutissement Je ne sais pas, on va voir. Hein. Euh, sur l'hérophante et le chevalier d'épée. Alors, fatalité, ok, et voyage, ok, distance, voyage. Bon, alors, sur sept euh, épée et huit de coupe. <rire> Ok, bon, on a la carte de l'homme. Hein. Donc là, euh... ça m'a l'air d'être un tirage très, très sentimental quand même. Euh, donc je verrai si je tire d'autres cartes au niveau sentimental, s'il y a besoin ou pas, alors, vous savez, je fais aussi euh, à, à l'intuition, mais on nous parle d'un homme ici, hein. alors je, je vais vraiment parler comme ça, parce que je sais que c'est souvent des femmes qui regardent mes vidéos, euh, donc peut-être que justement cette difficulté, cette trahison, elle est en lien avec un homme, et peut-être justement dans cette notion de contrat d'âme, est-ce que vous avez un contrat d'âme avec quelqu'un, avec un homme ou une polarité masculine, d'ailleurs. Euh, et il euh, y a eu des difficultés. Il euh, y a eu peut-être des trahisons. Peut-être qu'il y a des problèmes. Vous faites, euh, voilà, Peut-être que vous êtes à distance. Peut-être qu'il vous manque. Euh, en tout cas, il ouais, y a la distance, il y a le voyage. Bon. bon, on va voir, on va voir, on va voir. Alors, en dos de deck, on a quand même la carte de l'évolution. Euh, donc, euh, dans cette histoire de progression, hein, vous vous rappelez, là-bas, il y a l'impératrice. Donc, peut-être que tout ça, c'est ce qui va vous permettre. Alors ah, ouais, voilà, ouais, ça y est. OK, donc malgré ces problèmes, ces difficultés, les trahisons, en plus on parle de fatalité, vous n'y êtes pour rien, c'est en gros c'est le destin, c'est comme ça, ça doit se passer comme ça, il euh, y a des choses que vous ne maîtrisez pas et vous n'avez pas d'emprise, et que peut-être justement que toute cette situation, tout ce mois de mai, c'est là pour vous faire évoluer, pour atteindre cet état de l'impératrice, comme je vous disais au début, qui est une très belle carte, c'est vous êtes votre propre reine, vous êtes la reine, vous maîtrisez les choses, euh, alors, non pas que vous soyez froide, mais encore une fois, vous êtes dans le, un développement naturel, dans l'abondance, et c'est la maîtrise de soi, et, et ce qui se passe, c'est pour vous permettre d'évoluer là-dedans. Et après, l'homme, bah, on verra après, si un contrat d'âme, on verra après. Mais aussi, peut-être que euh, ce contrat avec cette personne, euh, si on parle bien effectivement d'une personne concrète, peut-être que le contrat que vous avez entre vous deux, c'est justement euh, qu'il y ait des difficultés pour vous permettre d'évoluer et d'être enfin euh, la reine de votre vie, hein, d'être l'impératrice de votre vie, et d'être dans cette abondance euh, et dans la maîtrise de soi, c'est peut-être ça aussi. Alors, euh, on va continuer de euh, préciser les cartes sur le monde et la distance. Alors, on a le 8 d'épée. Beaucoup d'épées, hein. Donc, euh, alors comme le premier tirage, beaucoup d'épées, donc beaucoup de, de, de vérité, de, de choses qui tranchent. Euh, voilà, c'est un peu cinglant, hein, les épées. Hein, donc, ça peut être un mois très... Mais néanmoins, encore une fois, voilà, les, les dos de deck vous montrent que ce sera peut-être pas tout de suite au mois de mai, mais vous allez vers une évolution. Donc ayez ça aussi en ligne de mire. Euh, alors, sur l'hier au fond, bon, on va s'arrêter là. Sur le 7 de bâton, le 8 de coupe et l'homme. Alors, quand je vous disais que ça ressemblait à un tirage sentimental, j'ai la carte de l'amoureux sur la carte de l'homme quand même. Bon, c'est un arcade majeur en plus. Euh, ok, en plus, on a la carte de euh, la mort et on a un set de bâtons. Ok, alors, non pas que, encore une fois, cette relation avec cette personne, ce soit la mort, ce soit la forme, même si ça peut symboliser ça, mais l'amant, c'est aussi la carte de la transformation. C'est qu'encore une fois, la, les choses vont peut-être se transformer, parce qu'il va peut-être falloir faire un choix. Mais c'est en lien euh, avec le cœur, avec les sentiments, avec l'amour. Euh, bon, alors, on va voir. Et en plus, bon, alors... <rire> j'adore les cartes, en dos de deck on a le mat, le mat c'est le fou, c'est celui qui est dans le nouveau départ dans la spontanéité, il s'est délesté de tout ce qui ne lui convenait plus, hein. même les gens qui l'attaquent ils s'en moquent, lui il trace son chemin quoi. il y va, et il est dans cette, dans, ouais, dans cette originalité, il a confiance en son chemin euh, il, est, euh, il est dans l'aventure, il est dépouillé de toutes ses peurs, donc on est encore une fois dans cette notion d'évolution, vous allez vers une, une version beaucoup plus en lien avec votre nature profonde donc tout ce qui va se passer là pour au mois de mai, dans tous les cas, on vous dit vraiment que c'est pour quelque chose, un nouveau départ, hein. donc euh, une, une, ré, une, ré, une réelle transformation, donc euh, une réelle transformation, une transformation de cœur. Ok, alors est-ce qu'au niveau, avant de, de, de, de développer tout ça, est-ce qu'au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le mois de mai euh, 2021 pour les personnes qui regarderont cette guidance là Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique Est-ce qu'il se libère Il veut rien d'autre. Alors, en dos de deck, j'ai chakra couronne. Donc, comme je vous disais, peut-être plus de connexion euh, dans cette idée de hiérophante, de pape, plus de connexion de sagesse intérieure dans la notion de tradition, de choses ancestrales, euh, presque secrètes, hein, en mode confrérie. Mais voilà, dans cette notion de connexion spirituelle, d'ouverture, peut-être plus de connexion à ce sujet. Et c'est en ça que ce serait une évolution pour vous. Alors, les deux cartes qui sortent. On a la carte du passé. Tiens donc, c'est celle qui est sortie aussi pour le précédent tirage. Et de lignée karmique. Donc, euh, ok. Alors, on ce c'est pas la carte du blocage karmique qui est ressortie. On parle de passé, on parle de karmique. Donc, peut-être, encore une fois, dans ce contrat d'âme, c'est juste pour effectivement mettre en avant que, euh, pendant ce mois de mai, ce qui va être... Euh, mis en avant, c'est peut-être justement un contrat d'âme qui est honoré. Euh, dans cette notion de lignée karmique, c'est peut-être avec quelqu'un, c'est pas forcément votre amoureux ou votre amoureuse, hein, mais en tout cas avec une personne, oui, vous êtes, vous faites partie de la même lignée karmique, vous faites peut-être même partie de la même famille d'âme, hein, vous avez un contrat d'âme et en tout cas, il y a quelque chose, c'est pas la première fois que vous vous rencontrez. Hein. Ok, euh, bon ça on verra après, bon les conseils on verra après, on va, on va décrypter ce tirage, donc comme je vous disais avec le monde, euh, ça peut être le commencement de quelque chose, mais il y a une notion de libération, d'aboutissement, de triomphe, euh, et pourtant ici on nous parle donc de distance, et avec le euh, 7 d'épée, le 7 d'épée c'est encore une fois ici, hein, comme je vous disais, cette notion de courage, de faire face à un problème, etc. Donc soit euh, durant ce mois de mai, euh, vous êtes à distance de quelqu'un, vous êtes à distance de l'aboutissement de quelque chose, que y, vous, on vous demande encore d'avoir du courage pour faire face à ce problème, euh, que vous êtes peut-être encore à distance voilà, de cet aboutissement euh... Ou peut-être que euh, eh bien, on vous demande de prendre de la distance euh, par rapport à ce problème, justement, hein, d'arrêter d'être, euh, de, de vouloir faire face à ce problème et de commencer à être plus dans cet aboutissement. Mais en tout cas, il y a une notion encore une fois d'évolution et de progression. Mais je pense que vous y êtes encore beaucoup ici. Donc comme je vous disais avec l'hérophante, le chevalier d'épée, euh, donc dans cette notion de, de, de connexion, de sagesse, euh, de, de contrat d'âme. Avec donc de devoir se connecter à sa spiritualité profonde, il y a une notion de rapidité quand même. On vous parle ici de fatalité, donc de destin, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a des choses donc, que vous ne maîtrisez pas. On vous parle de voyage, donc peut-être que vous étiez à distance, mais il va y avoir un voyage peut-être pour vous approcher. Donc euh, en plus ici, on a un cavalier de bâton, les bâtons c'est des, des cartes d'action. Euh, donc c'est le cavalier de bâton, c'est lui, il exprime ce qu'il ressent, euh, il n'a pas peur de faire mal, hein. il n'a pas peur des retombées, il n'a pas peur des conflits, des disputes. Il est vraiment dans euh, c'est bon j'y vais je fonce donc peut-être que là on vous dit hein, vous avez un chevalier d'épée vous avez un chevalier de bâton d'y aller de croire en vous que de toute façon ce qui doit arriver il ben, y a aussi une part où vous c'est le destin vous n'y pouvez rien si c'est en plus en lien avec un contrat d'âme euh, si euh, vous avez l'impression d'être à distance de tout d'être à la distance de votre aboutissement personnel que euh, vous avez toujours l'impression de devoir faire face à des problèmes bah ben, on vous dit ici que il euh, y a peut-être des choses qui vous dépassent que c'est peut-être en lien avec des contrats d'âme avec quelque chose qui est plus ancestral, plus profond et que du coup il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Et que vous avez besoin d'être dans l'action et de, d'y aller, de, de, de, de, réaliser ce voyage peut-être intérieur vers quelque chose de nouveau, hein, dans cette forme d'évolution. Encore une fois ici, donc ce 7 d'épée et celui de coupe, donc qui reprennent encore une fois les mêmes choses ici, un hein. distance 8 de coupe, 7 d'épée, 7 d'épée, on est toujours dans cette notion de, de distance, de, de, de, de courage, de trahison, donc peut-être pas un mois très facile. On a encore une fois, donc ici, cet homme, donc peut-être en lien avec un, un contrat d'âme. Et ici, donc, un 7 de bâton, le 7 de bâton, c'est euh, les synchronicités, c'est croire en quelque chose et se battre pour, c'est vraiment la carte de la persévérance donc on vous dit que, encore une fois euh, ce qui arrive, même si c'est chiant, vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais, etc on vous dit bien que c'est la fatalité, c'est le destin vous êtes en voyage, vous y allez vous êtes toujours dans le voyage, là vous êtes toujours dans la montgolfière vous y allez, il hein, y a des énergies d'action il euh, y a peut-être encore des conflits des disputes, mais croyez en vous croyez en votre, en votre sagesse profonde, si vous êtes persuadé que c'est ça, alors c'est ça. Hein, soyez cette impératrice qui est dans la maîtrise de soi. Vous êtes dans le voyage, là. de toute façon les cartes du milieu c'est la transition. Vous êtes dans le voyage, vous êtes dans cette bande golfière, et vous arrivez, vous arrivez. Il On y aura peut-être encore à la fin de ce voyage, en tout cas à la fin du mois de mai peut-être encore, ces énergies de, de devoir ramer, ah, courage, etc., par rapport, donc, encore une fois, à cet homme. Mais euh, ici, on arrive, encore une fois, sur... On vous invite, encore une fois, à finir le mois de mai. Donc, ça veut pas dire... Ça veut dire, du coup, que la situation ne sera pas résolue, certainement, au mois de mai. Vous allez vers une meilleure évolution, vers un nouveau départ, mais c'est peut-être pas encore le cas pour le mois de mai. Encore une fois, ce ne sont que des de decks, ici. Donc là, sur la fin, à la fin du mois de mai, on vous évitera peut-être, à si vous voulez être dans une réelle transformation et que, de toute façon, ce qui se passe ici, c'est un contrat, et c'est pour vous permettre d'avoir une réelle transformation... La, la, la, la carte 13, c'est vraiment la transformation. C'est euh, mourir pour renaître, hein, clairement. Donc, euh, c'est sûr que ça risque... De, de, de pas être facile quoi. C'est la transmutation, c'est le changement, c'est la transition, c'est le renouveau, c'est transcender, c'est doutes transcender nous. nous C'est pas une carte qui est fa facile et on pourrait euh, la remplacer par la carte du phénix hein, qui renaît de ses cendres. Donc vous allez renaître de vos cendres. Mais on vous dit qu'à la fin du mois, dans tous les cas, euh, il faut y croire. S il faut croire. Il faut être dans cette persévérance. Euh, écoutez votre cœur. Hein. La carte de l'amoureux, c'est bah, voilà l'amour, mais c'est aussi le choix, le choix avec amour. C'est euh, l'inspiration, c'est la bénédiction, c'est ouvrir votre cœur, se reconnecter encore une fois à la sagesse et euh, peut-être se connecter un peu plus au côté cœur plutôt qu'au côté euh, euh, épée, c'est chiant, le courage, etc. Mais en tout cas, vous allez vers une belle transformation. Donc, tenez bon, persévérez. Voilà, s'il y avait peut-être un conseil. Alors, on va quand même voir si, euh, du coup, il y a un message, le message de votre âme pour le mois de mai, pour les personnes qui cette vidéo. Bon. Alors, bah voilà, on vous parle de lâcher prise. Euh, on vous dit que vous vous accrochez peut-être, qu'il que y a, voilà, cette notion de courage est difficile, mais voilà peut-être plus se connecter à ce côté cœur. Lâcher prise, ça va arriver. C'est encore difficile, mais ça va arriver. Et... <rire> bon, ben bah voilà la carte aimer, d'ouvrir votre cœur. Je viens de vous le dire avec la carte de l'amoureux. C'est vraiment ça. C'est, Oui, c'est chiant. Il y a de la distance. On a l'impression d'y arriver, qu'on n'y arrivera jamais, que c'est difficile. que, que voilà. Mais on vous dit lâchez prise et écoutez votre cœur. Soyez dans l'amoureux. Il y a une transformation qui arrive, mais il faut persévérer. Mais pour ça, il faut lâcher prise sur ce sur quoi vous n'avez pas d'emprise. Donc, dans cette notion de destin et de fatalité, il y a des choses, vous n'avez pas d'emprise dessus. Donc, juste soyez connecté à l'amour et aimer. Ressentez cet amour au plus profond de vous. Bon, bah ben voilà, euh, en deux de deck on a quoi Alors, on a semé sa graine, alors je vous le dis parce que vous êtes actuellement en phase de semence. vous avez peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'ayez crainte, tout se met simplement en place, continuez sur votre lancée et rappelez-vous vos intentions. Bon bah ben voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, hein. ça résume exactement ce que je viens de vous dire, j'adore les cartes. Euh, bon, ben bah, voilà. Est-ce que, est que du coup il y a une petite mission Quelle est la, votre mission ce mois de mai 2021 Si on veut dire quelque chose de plus, quelle est la mission pour votre femme Qu'est-ce qu'elle doit réaliser Est-ce que je peux voir juste une carte Voilà. Alors, il y a la carte de la jalousie. Alors peut-être que euh, durant le mois de mai, il faut travailler sur votre jalousie. Peut-être que ouais. et en plus tout à l'heure, il y avait deux cartes. Je les ai pas prises parce que j'en voulais qu'une. Et elle réapparaît en dodex, c'est Tu as pris du retard. Donc attention, ne prends pas les, les choses à, au pied de la lettre, c'est peut-être dans ces notions de fatalité, c'est que peut-être que là, on vous invite comme mission à travailler sur votre jalousie, peut-être que vous êtes dans une énergie tierce en lien avec cet homme, peut-être que c'est ça qui, du coup, vous a l'impression que c'est chiant, c'est fatigant, c'est compliqué, etc. Lâchez un peu cette jalousie, restez dans le cœur, parce que sinon, bah peut-être que vous allez prendre du retard en fait dans la réalisation de ce contrat d'âme. Si vous voulez contrôler les choses alors qu'il y a des choses qui ne sont pas contrôlables par vous, vous allez euh, ralentir le procédé, vous allez court-circuiter les synchronicités. Donc la mission pour vous euh, ce mois-ci, c'est peut-être donc bah, lâcher prise aimée et puis peut-être qu'il y a un travail à faire sur de la jalousie. Bon voilà, vous voyez si ça résonne en vous ou pas, hein toujours pareil. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à, à écouter la méditation. Euh, qui va suivre euh, donc sur une euh, méditation d'ancrage. Voilà, et puis on se retrouve après pour le mantra du mois de mai. Merci beaucoup. Bienvenue dans cette guidance du tas numéro 3, euh, donc pour les personnes qui auront choisi euh, les agates. Alors, je vais le placer juste ici et on va commencer le tirage tout de suite. Alors, s'il vous plaît, sont les tendances énergétiques pour le mois de mai? qui est cette vidéo, qui auront choisi le bracelet en agate, qu'elles sont les messages qu'on leur apporter, les énergies pour va Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a déjà une qui s'est retournée, donc on va rester sur celle-ci et on va recommencer. Alors, elle se retourne, mais elle se retourne derrière. Bon, si c'est ci, elle veut vraiment venir. <rire> Allez, je la prends, cette fois pas ci. Ok, est-ce que du coup, il y a une dernière carte ou pas Ah Bon, là, ça fait beaucoup trop, les gars qui s'était retournée dans le paquet donc elle je vais la prendre et celles-ci qui sont si se sont retournées donc que j'ai vu hop je les mets sur une seule colonne on va les traiter en une seule colonne alors donc on commence on voit pas très très bien on commence avec ce euh, cavalier de coupe on enchaîne avec une reine d'épée un 4 de coupe un roi de coupe et un 8 d'épée euh, alors des épées alors les épées sont sorties un petit peu pour tout le monde euh, mais peut-être un peu plus de coupe du coup pour vous et en dos de deck, le 7 d'épée. Euh, alors, le 7 d'épée, elle est sortie dans les trois tirages, pour le coup. Mais vous, ici, c'est en dos de deck, donc c'est pas la priorité. Euh, néanmoins, ça peut donner l'ambiance générale, ou en tout cas, ce vers quoi vous allez, en tout cas, vers la fin du mois de mai. Donc, y a le 7 d'épée, c'est le courage, c'est faire face à des difficultés, à des problèmes. Alors, on va voir de quoi il s'agit. On va venir donc préciser les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur... OK alors, femme, sur la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, miroir magique, ok. On parle bien d'une femme et de vous. Là, je pense d'épée. Euh, 4 de coupe, s'il vous plaît. quest ce qu'on peut dire de plus mmh. Ok, rêve, et sur roi de coupe et 8 d'épée. voilà. Okay. Je vais prendre les trois parce qu'en plus, hop, ça va faire Et chance. En dos de deck, on a la carte de la correspondance. Donc peut-être que vous attendez une correspondance, un message de quelqu'un pour résoudre peut-être cette difficulté, ce problème. Alors je ne sais pas s'il va arriver, ou en tout cas si ça arrivera après, que vous avez besoin de cette correspondance pour sortir de ce problème. Euh, voilà, c'est des cartes assez mitigées, on va continuer, on a quand même la carte du miroir magique, où c'est assez rassurant, parce que le miroir magique c'est la protection divine, vous êtes protégé. Alors sur chevalier de coupe et femme. Alors, 7 de coupe et 10 de coupe donc c'est un tirage très sentimental encore une fois ou alors tout du moins au niveau émotionnel ça va euh, chambouler pour vous au mois de mai euh, alors reine d'été, miroir magique ok la donc, je vous parlais d'émotions. Voilà, on vous invite à tempérer vos émotions. Euh, alors, quête de coupe et le rêve. Un petit 3 de bâton. Et sur roi de coupe, vie de chance, enfermement et santé. On a oh oui, ça. un 6 de bâton. Alors, en dos de deck, on a l'arcane, la force. Donc, on vous dit, on parle encore une fois de courage, euh, de détermination. Et on vous dit, euh, bien évidemment, que vous avez la force euh, de traverser ce qui est en train d'arriver pour vous. Euh, ce par quoi vous êtes peut-être déjà en train de, de traverser des choses, hein, peut-être. Mais en tout cas, même si à la fin du mois, il y a encore cette notion de courage de faire face à des difficultés, vous avez la force pour. Hein. Euh... Ok, ensuite... Au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui lancent cette vidéo C'est évident pour le mois de mai 2021... Qu'est-ce qui se libère Alors, en dos de deck, on a la carte du magnétisme. Donc peut-être des personnes qui se reconnaissent un petit peu à leur capacité énergétique. Quand j'ai demandé qu'est-ce qui se libère pour le mois de mai, on parle de dépendance affective. Donc... Hop, et on a la blessure de l'abandon, donc on est un peu, beaucoup dans cette notion de dépendance affective, donc pour vous, le mois de mai, et euh, eh bien peut-être que vous faites face à votre blessure de l'âme, à votre blessure d'abandon, qui met en avant évidemment des liens de dépendance affective avec une personne, et c'est peut-être ça justement, cette notion de, de problème, de, de faire face à, à quelque chose là, c'est peut-être justement... Tout, Il tout, y a quand même beaucoup de coupes là, donc euh, tout ce qui remonte à la surface, c'est peut-être en lien avec des liens de dépendance affective, donc à vous de réfléchir. À quelle personne vous avez pensé en premier quand j'ai parlé de lien d'indépendance affective Eh bien cette personne, ce sera la bonne. C'est avec celle avec qui vous avez besoin de couper justement les liens d'indépendance affective. C'est celle qui vous fait bosser votre, votre blessure d'abandon. Alors on va venir euh, interpréter le tirage et puis on verra à la fin les conseils de votre âme et euh, la mission qu'elle qu vous propose de réaliser pour ce mois de mai. Euh, alors, le chevalier de coupe, Le chevalier de coupe, c'est la communication sincère, une déclaration d'amour. On nous parle d'une femme. Donc là, peut-être que tout simplement, c'est pas une déclaration qui vient vers vous, parce qu'on a quand même la carte de la correspondance. Mais là, c'est peut-être à vous de déclarer vos sentiments, en tout cas d'être sincère dans votre façon de communiquer, pour justement faire face à ce problème. Là, on vous dit qu'il va falloir euh, non pas agir peut-être avec de la froideur en tant que crème d'épée, mais il va peut-être falloir justement temporiser, Tempérer tout cela aussi avec vos émotions. Là, peut-être qu'il va falloir un petit peu travailler dessus que s'il y a trop d'émotionnel, bah ça nous fait un peu euh, euh, capoter le truc, mais s'il y a trop de raisons aussi, de, de rationalité, c'est pareil. Alors, on a ici un 7 de coupe, et on a un 10 de coupe. Le 7 de coupe, c'est euh, une notion de choix, hein, de, de savoir se positionner dans l'entourage, donc justement, cette femme qui doit avoir une communication sincère, elle a besoin de se positionner, de faire un choix, et c'est aussi la carte de l'imaginaire. Et pourquoi je vous en parle Parce qu'on a ici quand même ce, ce, cette carte du rêve, donc peut-être qu'elle se fait des films, tout simplement, peut-être qu'elle trop dans la rêverie, peut-être qu'elle imagine beaucoup de choses, et que du coup, bah, vous, ça fait le petit moulin, et, euh, et peut-être que ça l'empêche d'être dans une communication sincère, ou alors, peut-être que elle est tout simplement, elle a du magnétisme, peut-être que cette personne a beaucoup de capacités spirituelles, et peut-être qu'elle a des messages dans ses rêves, et tout simplement qu'on l'invite à communiquer dessus. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous. La carte du 10 de coupe, c'est une très belle carte, puisqu'elle symbolise le grand amour, la famille, la sérénité, l'épanouissement personnel. Donc, euh, ici, on a quand même cette femme qui est, euh, voilà, chevalier coupe. coupe. Couple, elle est beaucoup dans l'émotionnel euh, Elle a besoin de faire des choix, de se positionner D'être plus ou moins sincère Et elle aspire à, à avoir un grand amour À être dans l'épanouissement personnel Ensuite on a ici une reine d'épée Et on a en dessous le miroir magique Donc on vous dit que vous êtes protégé qui me fait penser que cette reine d'épée, encore une fois, c'est vous. Et la reine d'épée, elle écoute ses intuitions, euh, elle est là pour dire la vérité, mais peut-être qu'au début, elle peut porter un masque, soit elle ment, soit elle est dans le silence, mais en tout cas, son job, c'est de devoir trancher. C'est un peu comme l'impératrice. Hein, elle doit euh, être dans la maîtrise de soi, euh, connectée à ses intuitions. Euh, elle doit oser trancher, dire la vérité et euh, être, euh, être aux commandes de sa vie. Donc, on vous dit que pour le faire, ça, vous êtes protégé. Et que, euh, justement, pour être dans cette notion de maîtrise de soi, et pour pouvoir écouter ses intuitions pour pouvoir oser dire la vérité sans, sans avoir peur de tout de suite se transformer en guimauve peut-être qu'il va falloir justement tempérer un peu vos émotions euh, apprendre à mieux gérer vos émotions puisqu'on a vu ici que vous étiez donc très émotionnel et que peut-être parfois vous étiez un peu trop dans l'imagination euh, que vous saviez pas trop vous positionner, faire des choix que vous aimeriez avoir une belle famille, des etc mais peut-être qu'il y a encore euh, des difficultés dans la communication donc à voir, vous prenez encore une fois qui résonne pour vous. Je vous dis tout ça aussi parce que ici on a le 4 de coupe et le 4 de coupe c'est la carte qui symbolise un blocage émotionnel, un ennui, un mécontentement. Donc euh, peut-être que justement il y a tellement d'émotions un... enfin, que tout ça c'est pour matérialiser qu'il y a un blocage émotionnel, que peut-être que c'est en lien avec des rêves, donc avec cette notion encore une fois d'imagination, que peut-être que vous faites trop de films et que ça crée un blocage émotionnel parce que vous n'arrivez peut-être pas encore à être dans la communication. En tout cas, toujours pareil, moi je vous délivre tel que les cartes elles me parlent là et ce que j'ai envie de vous dire. Euh, on a ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est trouver de nouvelles idées pour avancer, agir différemment. Donc <rire> Sous la carte du rêve, peut-être qu'on vous invite tout simplement à sortir du rêve, hein, à arrêter d'être dans cette notion d'imagination euh, pour euh, agir, avancer différemment, trouver de nouvelles idées. Et peut-être que... Alors soit... Vous encore toujours pareil, soit vous avez de nouvelles idées qui se trouvent dans vos rêves, mais vous avez peut-être aussi des petits serpents mal intentionnés dans le rêve, c'est peut-être encore une fois que de l'imagination, et peut-être qu'il faut sortir de là pour justement sortir du blocage émotionnel. Ici on a un roi de coupe, donc du coup une polarité masculine, donc un homme amoureux qui veut s'engager sincèrement, ça peut symboliser votre conjoint, un père de famille... En tout cas c'est un homme, une polarité masculine, qui est encore une fois dans cette, ce côté émotionnel, qui a, euh, qui a des sentiments, qui, qui a envie de s'engager, il y a dans quelque chose de sincère, il est connecté à ses émotions. Et à côté, donc on a un 8 de coupe, puisque j'ai décidé de les mettre ensemble, ces petites cartes. Donc C'est pour ça qu'on a chance et enfermement. On a des choses, qui, on a l'impression, qui sont un peu divergentes, puisque le 8 d'épée, c'est la carte de la prison mentale. On vous dit ici qu'il va falloir lâcher prise et ne pas avoir peur de se laisser aller, d'arrêter de vouloir contrôler les autres. Justement, Ça symbolise des peurs. Donc peut-être que vous avez besoin de contrôler un homme dans votre entourage, parce qu'il est très il est très amoureux, etc. Ou que vous aimeriez qu'il soit très amoureux de vous. Hein. Donc là, je, je fais sens aussi avec cette dépendance affective et cet abandon. Peut-être que du coup, vous, vous, vous êtes dans cette prison mentale, vous voudriez le contrôler. On vous dit de lâcher prise parce qu'encore une fois, sinon, vous êtes. Euh, c'est vraiment de rééquilibrer cette côté, ce côté reine d'épée et ce côté euh, femme très en lien avec ses émotions, d'être dans cette tempérance. Donc ici, peut-être qu'il y a donc cette notion, comme je vous disais, de contrôle par rapport à, cette, euh, à cet homme qui vous aimeriez peut-être qu'il soit plus engagé dans la famille, ou peut-être que euh, c'est tout simplement un homme qui est déjà très engagé, mais que vous êtes dans cette illusion, dans cet imaginaire, vous avez peur que etc., vous voudriez le contrôler. Donc en fait, vous vous mettez encore une fois, l'enfermement, c'est cette prison mentale. Vous êtes peut-être pas enfermé physiquement, mais vous vous enfermez avec des idées préconçues. Donc euh, vous êtes dans ce blocage, il y a un blocage pour vous, vous vous enfermez de là dedans. Euh, alors on vous parle quand même de chance et de santé, c'est-à-dire que euh, c'est pas quelque chose pour moi, c'est pas quelque chose de, de grave ou de profond, c'est que en tous les cas ça va être une chance, l'opportunité, bah, euh, toujours pareil, hein, d'agir différemment. Euh, dans cette idée aussi de santé, c'est que euh, peut-être aussi que vous avez besoin un peu de, de rester recentré sur vous, hein, de, de justement d'être dans cette intériorité profonde pour justement euh, bah, comprendre ces les dépendance affective et vous en libérer et être dans une meilleure santé à tout point de vue ici on a le 6 de bâton le 6 de bâton c'est une super carte puisque c'est avancer, être victorieux ça peut aussi être la carte du voyage ou du déménagement mais on finit quand même sur une victoire on avance sur quelque chose c'est à dire que cet enfermement cette prison mentale euh, qui où vous voulez contrôler les autres contrôler peut-être cet homme etc on vous dit ici que probablement, en fait, en tout cas pour moi, avec cette notion d'avancer, d'être victorieux, c'est que euh, très probablement, vous allez sortir de ça. Vous allez sortir d'enfermement, vous allez véritablement lâcher prise tel que l'huile d'épée vous invite à le faire. C'est une véritable chance d'être victorieux, d'être en bonne santé. Donc vous allez peut-être justement lâcher prise sur ces liens de dépendance affective sur par rapport à cet homme, euh, sur cette blessure de l'abandon, parce que tout ça, c'est que fictif. Tout ça, c'est de l'imagination. Vous n'avez pas besoin de l'autre. Voilà, c'est ça qui me vient. C'est Vous n'avez pas besoin de l'autre, c'est ça cette notion d'imaginaire, de rêve, etc. Vous allez sortir de là, vous allez sortir du rêve. Non, j'ai pas besoin de lui. Je vais être cette reine d'épée, je vais être en la maîtrise de moi, etc. Mais pas dans la notion « je mens » Euh, je, je garde tout sous silence dans la notion je suis dans la maîtrise de moi parce que j'ai aussi la carte ici qui est associée à la carte de la tempérance, donc c'est pas que de l'intelligence froide et puis je dis pas trop ce que je pense non non, j'assume je, je, ce que je dis je suis sur mon trône et en plus j'ai ce côté très émotionnel en moi donc j'ai vraiment de, de belles polarités, c'est bien équilibré, je suis dans cette tempérance encore une fois et en plus je suis protégée euh, voilà, j'espère que ça fait sens pour vous c'était peut-être un peu en vrac mais bon c'est pas grave euh... Alors, du coup, on va regarder s'il y a un conseil pour vous. Alors, du coup, quel est le conseil de l'âme pour les personnes qui regarderont cette vidéo, cette vivance pour le mois de mai 2021 Quel est le conseil qu'on peut leur donner Alors. Faire en conscience. On vous invite à mettre de la conscience dans chacune de vos actions, à prendre le temps de vous rendre compte de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Et en dos de deck, on vous invite à déconstruire vos peurs. Tiens donc, c'est l'huile d'épée. Il y a beaucoup de peurs, on les contrôler les autres. On vous dit il faut lâcher prise. Donc la peur est cet espace-temps qui se trouve dans votre, entre votre zone de confort et votre zone de magie. Regardez chacune de vos peurs, nommez-les. Hein, la peur d'être abandonné, etc. Conscientisez-les, détruisez-les une à une et traversez-les pour rejoindre la magie ou l'âme agit. Voilà. Toc et euh, pour finir. Alors, est-ce qu'il y a une mission en particulier pour les personnes qui regardent cette vidéo au mois de mai Ok, est-ce qu'il y a une autre carte qui pense Alors, on va s'arrêter là. Alors, en c'est plutôt une famille d'âmes. Hein, ici, le conquérant de l'enseignement. Donc, peut-être qu'on vous invite à découvrir des choses, à apprendre de nouvelles choses. Et donc, ici, on vous parle euh, de confusion. Hein, donc, dans cet esprit de prison mentale, d'enfermement, attention. Parce que, justement, dans cet esprit de confusion, euh, c'est, voilà, où s'arrête le rêve, où s'arrête la réalité. Euh, Est-ce que c'est moi qui me suis enfermée dans des idées préconceuses Et en fait, c'est encore une fois une notion d'imaginaire. Et je suis un peu confus. Donc, peut-être que là, il va falloir... Euh, la chose déterminante à faire, ça va peut-être justement de, de, de, de, de savoir repérer le vrai, du faux, et euh, l'imaginaire, le, le rêve, et euh, la réalité des choses, quoi, en lien avec ces liens de dépendance affective. Et on a aussi, donc je, quand j'ai demandé s'il y avait autre chose, on parle de succès et d'abondance, donc dans cette notion de chance, encore une fois ici aussi, euh, voilà ça va se décanter. Vous allez vers plus... Le fait de, de mettre en conscience, euh, en lumière, des... ces liens d'abondance affectifs, ça va vous permettre d'être dans plus d'abondance euh, dans votre vie. Donc, c'est quelque chose de positif. Voilà le message pour vous, euh, pour vous qui aurez choisi donc le tas numéro 3 pour votre mois de mai. J'espère que ça vous aura parlé, bien évidemment. Je vous dis du coup à tout de suite pour la méditation d'ancrage et pour finir pour le mantra du mois de mai. À tout de suite Bienvenue dans cette méditation d'ancrage. Vous allez pouvoir expérimenter un ancrage profond à votre terre Mère et au divin. Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer vos yeux et à prendre de profondes respirations. À vous centrer, à faire le calme intérieur. Si des pensées arrivent, laissez-les arriver et laissez-les repartir. Si vous êtes assis sur une chaise, pensez à bien décroiser vos jambes, vos bras, vos doigts. Et quand vous sentez que vous êtes suffisamment calme et en paix, je vous invite à focaliser votre intention sur l'espace de votre cœur, au niveau de votre chakra du cœur, dans votre poitrine, à y mettre toute votre intention, comme si vous pouviez vivre à l'intérieur de ce cœur. Vous pouvez, pour vous y aider, visualiser une couleur verte ou rose. Ou peut-être que ce sera une autre couleur qui viendra à vous en priorité. Laissez-vous guider par votre inconscient, votre intuition. Quand vous avez ressenti pleinement cette énergie qui provient de votre cœur, Descendez votre intention, votre conscience jusqu'au bout de vos pieds et sentez vos pieds comme s'ils s'accrochaient au sol. Le bas de vos jambes peut vous sembler plus lourd, comme si vous découvriez l'existence de vos jambes. Vous allez maintenant imaginer des racines sortir de vos pieds et s'enfoncer vigoureusement dans le sol. Elles traversent le sol, le plancher ou le carrelage, les étages s'il y en a. Elles s'enfoncent dans les fondations de la maison ou de l'immeuble. Vous les voyez parfaitement faire le tour des obstacles souterrains, les pierres, les rochers, et elles s'enfoncent encore plus profondément dans la terre. Peut-être même qu'elles traversent des nappes d'eau, des grottes. Et elles s'enfoncent sur des kilomètres jusqu'au centre de la terre, au cœur de notre terre-mère. Et ressentez qu'à chaque inspiration, vous sentez l'énergie de cette terre nourricière qui remonte en nous, qui remonte par vos racines et qui se répand dans tout votre corps, par toutes vos veines et qui remplit votre cœur. Cette énergie se confond avec la vôtre. A l'expiration, vous renvoyez cette énergie commune par le chemin inverse, tout en prenant conscience de l'amour qui se répand en vous et que vous partagez avec la terre mère. Prenez le temps qu'il vous faut. Vous pouvez continuer d'inspirer l'énergie de la terre et d'expirer votre énergie. Vous prenez parfaitement conscience que vous faites partie intégrante de la Terre, de votre présence dans votre environnement immédiat, de votre existence. Vous allez maintenant placer votre intention, votre conscience, dans la partie supérieure de votre corps, au niveau de votre chakra couronne, juste au-dessus du crâne. Vous allez simplement ressentir un canal de lumière, comme si vous aviez invoqué une énergie qui venait du ciel. Peu importe le mot, l'énergie cosmique, divine, le Père ciel, le Père divin. Peu importe le mot, faites ce qui vous semble le plus juste pour vous. et ressentez un canal de lumière qui descend du ciel, au-dessus de vous, et qui apporte directement dans votre cœur, cette belle énergie qui vient du ciel. Vous ressentez une grande sérénité emplie de lumière, et surtout un amour inconditionnel qui vous pénètre à chaque inspiration. Peut-être que vous voyez des couleurs, que vous ressentez une douce chaleur. Prenez juste conscience de cette nouvelle énergie, de ce bien-être qui s'empare de vous, de cet amour indescriptible et ressentez sans jugement. Cet amour pur n'attend rien en retour, il se contente d'être et d'apporter la paix. Vous brassez maintenant toujours dans votre cœur cette nouvelle énergie du Père à celle de la Terre-Mère et à votre propre énergie avant de renvoyer le tout à chaque expiration, à la fois dans vos racines et par le canal de lumière que vous venez de créer. Et vous sentez parfaitement la sérénité et le bien-être circuler en vous et inonder désormais votre corps et votre âme. Maintenant que vous avez ressenti cette connexion verticale, vous allez expérimenter une autre connexion qui va prendre la forme d'un 8 comme le signe de l'infini, le fameux lemniscat. Pour cela, vous allez revenir en intention sur votre chakra du cœur et faire une boucle qui arrive face à vous, qui traverse votre cœur pour ressortir dans votre dos et qui plonge dans la terre aussi loin que vous le désirez, sous vos pieds, pour revenir face à vous et de nouveau traverser votre chakra du cœur. Vous pouvez visualiser plusieurs fois cette boucle et prendre conscience de tout l'amour que vous porte la terre-mère et tout l'amour que nous, vous lui portez. Laissez tourner cette boucle toute seule. Les échanges se font entre la terre et vous. Vous allez maintenant visualiser une autre boucle qui elle aussi au niveau de votre cœur vous traverse et ressort dans votre dos pour monter très haut dans le ciel pour se connecter au divin puis revenir devant vous au niveau de votre poitrine pour former cette boucle. Maintenant aussi, prenez conscience de tout l'amour que ce Père, ce Père céleste, a pour vous et tout l'amour que vous avez pour lui. Vous allez maintenant réunir ces deux boucles d'énergie. Celle qui vient de la terre se joint à celle qui monte ensuite vers le ciel avec l'intersection des deux boucles dans votre chakra du cœur ce qui forme le 8 de l'infini. À ce moment-là, vous êtes directement traversé par les énergies du ciel, mais aussi les énergies de la terre. Et cette réunification de ces deux forces se fonde dans votre cœur. Je vous laisse... Vous sentir guidé par cette énergie, par ce huit qui se forme à l'intérieur de vous, au centre de votre cœur. Ressentir ces belles énergies. Et quand vous sentirez que ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez tout simplement rouvrir les yeux et revenir au reste de votre journée. Et voilà, s'achève mon vlog pour le mois d'avril 2021. Vous en savez un petit peu plus sur moi, vous en savez un petit peu plus sur ce que je peux vous proposer euh, pour euh, le pardon euh, avec ce nouveau pack éveil de soi dont vous retrouvez évidemment encore une fois les liens dans la description de la vidéo. Et si vous avez des questions, je suis toujours disponible pour vous. On va finir avec le mantra que je vous propose pour euh, vous accompagner durant ce mois de mai 2021 qui est tout simplement je donne et je reçois en respectant le flux de la vie. Merci beaucoup. À très bientôt, au mois prochain, pour le prochain vlog. Passez un très bon mois de mai. Salut, salut.